Bon, aujourd'hui, vidéo un peu spéciale puisque nous allons faire des sum avec le spécialiste bruxellois, Dipak. Dipak, c'est lui. C'est le spécialiste, donc il est. C'est mon beau-frère. Et c'est le spécialiste des sum. Alors, Dipak, comment ça se passe D'abord, de la farine, forcément. Puisqu'on va faire des sum, il faut quand même bien faire de la pâte. Sean, tu sais faire toi les dimsums euh, Un petit peu. Un petit peu oui. bon. On va faire combien de dimsum Dis pas plus ou moins. 20, 20 bah. Plus. Et euh, ça se mange vite. <rire> c'est plus fa... c'est plus long à faire qu'à manger. Ouais. <rire> bon, farine, farine, farine de blé, dis hein ouais. pas okay. Alors après, dis pas qu'il faut mettre un peu d'eau pour euh, forcément mouiller la pâte. Vous allez voir, je dis pas que c'est le spécialiste du C'est très très beau Sean, papa, il fait ça bien Ah oui. oui. En fait, c'est hyper simple comme pâte. C'est juste fariner de l'eau. En fait, y'a a rien d'autre. Y a pas des œufs et rien du tout. On peut saler, mais comme la farce est déjà salée, on va pas, on va pas rajouter. Ah oui, tu mets dans le frigo un petit peu pour. Euh, avec ok. Mmh. Oh. okay. Allez. Bon, ensuite, on met la pâte sur le plan de travail et là on la travaille encore un petit peu et Dipak va mettre un petit peu de farine je suppose pour pas euh, que ça colle c'est comme en Italie, hein, il faut, euh, faut faut travailler la pâte comme en Italie il faut qu'elle soit bien euh, bien lisse euh, bien... enfin on pourra ensuite faire les raviolis voilà après avoir travaillé la pâte euh, 10 minutes, eh pas va la mettre un petit peu au frigo pour qu'elle euh, refroidisse et, euh, et puis ensuite on va la travailler on va faire les raviolis à 1 voilà, pendant que la pâte est au frigo, bah, on a le temps de boire une bière. Vous ouais, pas chaud, hein Chaud, toi tu bois pas de bière. Hein. Alors du paquet aiguisé couteau, parce qu'on va préparer, j'imagine, la farce. Ça bon, alors on découpe l'ail. Hein. Ouais, <rire> il y a quoi du goût. Pourquoi Parce que quand il fait L'ail. La on coupe l'oignon ensuite. Attention les yeux. Étape suivante, la viande. Allez, on met la viande dans le bac avec l'oignon et l'ail. Sean, t'as mis les gants Oui. Tu vas me faire quoi euh... Tu vas mélanger Tu vas mélanger la viande avec les oignons Avec papa Oui. Ok. Alors dis pas qu'est-ce qu'il faut après Des épices. Donc qu'est-ce qu'on va mettre Des épices marocains. C'est bien, c'est un plat multiculturel. Il y a marocains, népalais, chinois. Dans ce cas-là, Dipak est déjà en train de chauffer sa, euh, sa poêle avec de l'huile. Dipak va maintenant mettre l'ail dans l'huile. Et ensuite, tu mets quoi, que Là, Ah, du cumin. Un peu de cumin. Et après, on remélange donc ça dans la farce. Voilà, voilà, tout est prêt. Maintenant, on va mélanger la farce. Voilà, on mélange. Sean va faire aussi un petit peu. Hein. Après, ouais. on n'a pas de coriandre, donc euh, on <rire> va faire sans coriandre tant pis. Heureusement, Abby a des oignons, des jeunes oignons. Dis pas qu'on n'avait pas coriandre, donc on a une solution de rechange, on a des oignons. Donc des jeunes oignons, on les coupe et on va les mettre dedans et ça fera l'affaire. Ça va être bien chaud avec le les oignons, hein. Oui. Donc on met dedans les oignons, dans la farce. Wow et on va remélanger une fois tout j'imagine bon alors après on cuit le reste des oignons dans de l'eau donc on les blanchit puis en fait ça va servir à, à de la soupe donc il va y avoir un bouillon avec les dimsum dedans mm -hmm. donc, on remet aussi des autres légumes mm -hmm. des carottes des cerf des <rire> oui, plein de choses donc, on, coupe. on coupe la tomate donc après on remet le, la, la, la, la tomate coupée dans euh, l'eau avec les légumes. On met ensuite du laurier. Enfin, on met ce qu'on veut en fait. On assaisonne comme on veut. Et un peu d'épices marocaines hein, encore. Voilà, on mélange tout. Maintenant c'est le moment euh, que tout le monde attend. C'est le moment où Dipak va ah, okay, travailler le la pâte. Ah total petit. Okay. Bon, Dipak va nous expliquer comment on fait les raviolis. <rire> Et la pâte elle est comment maintenant pas Elle est toute. Euh, elle est molle. C'est bizarre parce que comme tu l'as mis au frigo ça devrait être plus dur hein. maintenant c'est plus mou. Elle est relaxe. Alors on met de la farine. On met un peu de farine autour de la pâte. a Et pas qu'elle va nous faire le.. La couper. Donc c'est une nouvelle technique. <rire> plus rapide. Parce que normalement, vous devez faire. Euh, ah, vous devez chaque fois les faire merci. un à un avec un petit rouleau comme ça, mais ça prend euh, des heures. Donc là, dis pas qu'il a une autre euh, technique. Alors, Sean, va, on va voir qui est le plus rapide des deux. Hein. Donc, Sean, tu vas essayer de battre papa, ok Ah, voilà, dis pas Attrape papa, allez. Donc là, tu fais une pizza. <rire> voilà, on étale vraiment bien la pâte. Ça doit être tout fin à pas ouais. en fait. Tout fin. Ok. Sean, ça va Oui. Voilà. Ouais. Ça a l'air de... de... bien Moi, c'est petit, moi. Bien fin. Bien souple. Oula. <rire> Dipak. <rire> Donc, Dipak, tu utilises un verre pour faire des ronds en fait. C'est ça le truc. C'est vrai que c'est pas. C'est une bonne idée, ça. Bah ben, oui, il fallait y penser. Allez, ah, chauve, ça y okay. est. Voilà, donc pas le vent tout. Voilà, donc pas le vent tout. Vraiment le ravioli, on va farcir le ravioli. On remélange un peu. Voyons. Donc, on prend la pâte, on met la farce. Et puis là, il y a le, la technique pour euh, refermer le ravioli. Ouais. Et ça, c'est le plus compliqué, ça dit pas forcément. Voilà, oh, quelle technique! Waouh! Waouh! Wow. Magnifique! Ouais. Magnifique, pâtes. Wow. la pâte et la dépâque. Voilà. voilà, faire de ravioli, façonner ravioli. C'est vrai que c'est quand même une non. technique. Ça, Wow. Ouais. Ah, là, a deux... ah oui, t'as fait deux façons, non Ah oui, c'est une autre façon, ça. C'est plus euh, traditionnel. Il, faut vraiment... il y a quelque chose, il faut vraiment faire attention. Je dis pas que vous expliquez, hein, parce qu'en fait, on met la farce, ok, et puis on ferme, mais il faut bien fermer, bien sceller. Sinon, quand on cuit, l'eau rentre dedans et ça casse. Donc votre rulli va être tout cassé. Très très bien. On va le mettre avec les autres, ouais, il y en a beaucoup plus maintenant. Okay. Bon moment crucial, donc dis pas de faire, on a tous ces rafelus. Il va maintenant les mettre dans la soupe pour les cuire, dans le bouillon. Et on va manger soupe avec rabbi dedans. Ça dure combien de temps que la cuisson C'est court 2-3 trois, trois minutes hein. donc euh, ça va très très vite et puis on va déguster. Il faut bien cuire Oui, bah oui. On a faim On attend les raviolis, les dim sum de Dipak, on va déguster ça avec vous. Hâte les appétit Merci Dipak. Ça a l'air super bon. Waouh, Dipak nous a gâtés hein. bon, là. Bon on va quitter chaudement moi les, les raviolis de les dimsum de game. d'abord Chante, toi d'abord. Et je pense que ça c'est vraiment le meilleur Dimsum de Gotham. Appétit. Mmh. Mmh. Bravo Encore. du pack. Mmh. C'est bon parce que c'est ton papa ou c'est bon parce que c'est vraiment bon vraiment bon Ça c'est vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà. pas gros au restaurant de dimsum à Bruxelles parce que là je pense que le niveau est très très haut. Bah voilà on a testé enfin les Dim sum de Dipak, bah c'est délicieux, on en redemande encore. Voilà ce vlog est terminé, bah, on vous souhaite euh... Bonne journée Bien. et à bientôt. Ciao ciao. Bien. chaud au revoir. Les packs, au revoir. <rires>